Bandeiko Balandia les avertit, tout le monde soit avec une autre vidéo. Par rapport à mes missions, on a toujours, puisque tu es édifié, tu es un peu comme ça, tu es un Mais fois, lorsque nous lisons la Bible, nous devrions faire attention, puisque la confusion n'est qu'à ceux qui sont là, ils confondent déjà le combo par rapport au nom. Parce hein, que les gens qui ont la Bible, ce qui est le contexte, ce qui est le contexte, ce qui est le la ce qui qui le qui la qui Il ce Bon, titre dans le bas qui, parlons de Jacques. Et ce n'est pas un évangile, ce n'est pas aussi. on euh y a la vidéo, les gars qui, par rapport à 12 apôtres, qu'il fallait expliquer. Je pensais même qu'il y a un lapsus, donc par rapport à une erreur par rapport à il y a quatre personnages, il y a Jacques, oui, il y a quatre personnages, Jacques, et personnages, il y a Jacques, n'est-ce pas, il y a la Bible, où ils ont différencié Jacques 1, Jacques 2, Jacques 3, Jacques 4. Il y a un ce qu'on a dit dans la émission. Avant tout, nous a ensemble la pône à tout le monde de papa sunga muto azali bo sasa kolandanga na tango papa tikete yo o fongola mato molimo muli fongola misuna muli mo bayopo alanda yo po a comprendre strictement commun na papa to so ko na makambuo yo pana yo ndenge yo o ango afin que to kabola yo pesi biso na baninga plus que c'est de là que to ko sala ba disciple sous coleka un disciple encore accompli sera comme son maître yambistu à l'école à yo le choyo lo baki na biso tangu to yo ko zonga est ce que ko ta manakat na or kondi di meuta kana lo ba lo baute e pa na yo to sengila o papa yo moko tonca kon manakat ya miti afin que tous que qui sont en train de de de, de, de, de défendre et de parler tout, tout, tout, tout, tout, tout ça, va une erreur pour apprendre la se répandre. une pour se répandre. Tout ça, c'est une erreur pour pour la nécessité, pour une bonne compréhension. pour e, avoir lecture biblique, na to Amen. Parlons de Jacques. Déjà, Jacques, il a combo. Oyo, il y a dans la Bible, Bible. Jacques, dans l'hébreu, il y a sûrement Yaakov, avec Y-A-A-C-O-V. Yaakov. Pourquoi est-ce que c'est important de le Jacques? De le Jacques, parce que c'est qu'il promesse, prometacie biso, baba n'a pas vidéo sur 12 apôtres, pour comprendre que je parlais de ça, la confusion parce puisqu'il y a quatre sortes, quatre personnages, au comme Jacques, n'a pas Bible. C'est ainsi que tu as dit que tu dit que tu dit et que vous avez un autre temps qu'à se comprendre ah oui place où yo Jacques c'est ça Jacques où. tu vois ou comprendre Dans D'abord na Jacques l'apôtre Jacques ou Azala qui apôtre Jean. Banaya Zebede. Na Matthieu 10 2 donc communa histoire et aussi dans Matthieu 17, 1, le monde a une histoire. On y a premier Jacques. Jacques y un apôtre. Jacques est un apôtre qui est dans Hérode par épée. Je pense que dans l'émission passée, il y a une histoire qui est un apôtre qui est un apôtre qui est un Et puis il y a un deuxième Jacques. Jacques un fils de Alphée. A qui il y a un potre. Mais pas au bengaye, il y a la première Jacques, pas au Jacques mineur, Jacques le mineur, Jacob le mineur. A qui fils d'Alphée. Jacques a qui fils de Zébédé, Jacques a qui fils d'Alphée. Pour vous comprendre, il y a bien beau temps dans Matthieu 10, 3, ou bien dans Marc 10, 15, 40. Après, il y a Jacques Moussoussou. Il y a Jacques Moussoussou. Mais Jacques Ali, Jacques, fils de Joseph fils de Joseph. Donc, Jacques, petit frère physique, il y a Yeshua. Pour comprendre bien, il y a un il y a Matthieu 13, 55, ou bien Galate 1, 9, il y a n'est-ce pas, euh, l'apôtre Paul qui a visité, n'est-ce pas, l'apôtre Pierre, a coutillé na Jacques Lekia, Yeshua. Boutangon akat, il y a Galate 1, 19, pour comprendre. Angu. Donc, on comprend ici que, le troisième Jacques, c'est jac, dit Jacques Oyo, n'est-ce pas, il y a les qui a Yeshua. Dans Jean, Jean 7, 5, on apre, zali, et vraiment, euh, a comment n'est-ce pas, Et pourtant, tant Yeshua a on a dit que a dit dit a a à qui moi sima, mais et puis après c'est le Jacques en question au yo babou qui est babou ma qui est babou ma qui est babou ma qui qui est à quoi, qui est babou qui est babou qui donc, les, qui qui a qui a qui qui cest pour vous comprendre, on bien dans l'acte des apôtres, chapitre 12, verset 17, ou bien dans Galate 2, 9, ou bien aussi dans l'acte 15, 13. pour comprendre. Et puis pour finir, Jacques et Asuka, il y Jacques Oyo, qui papa et apôtre Jude. Jacques Oyo, comme on l'appelle Jacques. Voilà pour vous comprendre bien dans l'acte 1, 13, ou bien à Luc 6, 16. Voilà, et ça qui est donc pour expliquer, Jacques, il y a Bible, 4 sortes Jacques. Jacques a un apôtre, apôtre Jacques, il y sur un grand frère, non? grand frère, il y, y a un apôtre Jean, il y a un Et puis Jacques a y a un apôtre, mais Jacques a, a dit que les mineurs, a k, mineurs donc uh, moi Et puis Jacques a c'est lui. Il y a responsable, il y l'Église à Jérusalem, qui, nest pas Donc il y a Yeshua, il y a 200. Et puis Jacques, il y a 4 Jacques ou dernier, Jacques, il y a Jacques, n'est-ce pas Donc il y a papa, Jude, apôtre Jude. Je pense qu'il y a clair. question, à Libotuna, Yeshua, Shalom.